L'écriture elle-même, euh, il n'y a aucune polémique euh, à l'endroit de, de la, ce qu'on appelle la graphologie, les études graphologiques, etc. Mais moi, ça m'a toujours paru assez baseux, ces histoires-là. Et, et par contre, c'est très intéressant de savoir que...